Bonjour les amis, c'est Yushka Eh bien, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo, une vidéo spéciale prophétie. Donc le mois de juin, euh, va, le jumeau va bientôt terminer, donc nous sommes fin juin, enfin fin juin jumeau. Et j'avais envie de regarder un petit peu euh, ce qu'allait se... Ce... <rire> J'avais envie de vous raconter tout simplement l'histoire de la carte des Gémeaux, euh, version euh, tarot euh, de Marseille. Parce que je vous avais dit que cette carte, elle portait naturellement, disons, euh, des inscriptions, elle, elle portait des prophéties. Alors, ben, je me suis amusée à les décrypter, donc, hein, comme si j'étais un journaliste, euh, et comme si quelqu'un m'avait envoyé une petite photo, m'avait posté une photo, euh, il y a euh, vraiment. Euh, Allez, cinq siècles, on va dire. Alors, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. J'ai trouvé cette carte, donc, qui s'appelle le chariot et c'est la carte 7. C'est donc euh, le signe des jumeaux. Mais oui, des jumeaux, messieurs dames. Hein? Et donc, il euh, y a des, y a des euh, euh, vidéos qui sont euh, déjà postées pour, euh, le... pour cette carte. Alors, il faut aller voir pour ça euh, le tarot de Marseille à la lumière du tarot des cinq soleils. Voilà, il faut que je retrouve un petit peu mes trucs parce que comme il y en a plusieurs. Alors voilà, donc cette fameuse carte et j'avais dit, oui, oui, non, mais elle porte des prophéties, c'est là. Puis je me dis, bah pourquoi pas aller jusqu'au bout, donc je vais donc en profiter pour la décrypter. Fin, Gémeaux parce que c'est vraiment quelque chose de fantastique. Là, ça va quelque part, je pense, ça va vous interpeller. Alors, vous connaissez, sans le savoir, certainement le plus célèbre euh, personnage qui porte le signe des, des Gémeaux, certainement comme vous qui regardez, disons, cette vidéo. Ouh, voilà Alors, eh bien c'est Trump Eh oui C'est le grand Trump Et c'est pour ça que j'ai mis ma grande cape pour, pour vous présenter tout ça, parce que croyez-moi, ça vaut de l'or Ça vaut de l'or alors, déjà on va commencer par Trump, ben c'est un, un Gémeau donc, mais comment est-ce qu'il est arrivé déjà au pouvoir Alors, par un jeu de mots, par un jeu de mots, mais vraiment, parce que ça se retrouve, mais par un jeu de mots. Et Trump, bon, il y a des trucs qu'on peut dire sur Trump, mais enfin disons à l'oreille, Trump, trompé et tout, tromperie. Attention, je veux dire tromper son monde parce que vraiment celui-là on ne s'y attendait pas il fait ce qu'il veut quelque part il va au bout de sa course lui, le lobby n'en veut pas je te prends je te jette etc etc bref quelque part contre toute attente toute attente boum il est arrivé et il a été président donc des états unis il a été élu comme ça contre toute attente donc vraiment euh, voilà et figurez vous il était contre qui Contre un personnage qui s'appelle Hillary Clinton, d'accord Mais il y a encore un jeu de mots là. Parce que si vous coupez Hillary Clinton, ça fait « il a ri ». Alors, « qui a ri » ou « comment on va rire », ça, on n'en sait rien pour le moment. Mais là, c'est vraiment une saga concernant disons le G7 le chariot est tout ce qui s'est passé en trois jours et en quelques mots et en quelques chiffres alors le signe des Gémeaux d'accord il est porté par le chariot il a ici au cœur de ce chariot un un, un, un blason de un petit blason, un petit écusson, c'est marqué VT. Ici, c'est pas marqué VT, mais normalement, l'origine, c'était marqué VT. Et je vous avais fait remarquer que ça voulait dire ou le vote ou le veto. Vous voyez ce que je veux dire Dans le sens d'avoir la puissance, disons, politique. Hein et qui c'est ce petit bonhomme-là sur le chariot et Qui mène le chariot, donc qui mène la balade, et bien c'est Trump. Eh oui alors là, je vous présente le fameux jumeau, jumeau donc, qui s'appelle Monsieur Trump et qui est sur son chariot. Alors vous avez les deux chevaux, là quelque part, il faut savoir une chose, c'est qu'en définitive, un cheval, le féminin, c'est jument, jument, jumelle, vous voyez. Donc là, c'est encore un truc pour vous dire qu'on fait... Euh, des jeux de mots ici, c'est des jeux de mots, sachant que le Gémeaux, il y a un côté féminin, il y a un côté masculin, et c'est normal qu'il y ait jument et cheval, vous voyez, c'est ah, un truc de fou, non, non, non, non, non, pas du tout, regardez, pourquoi, parce que figurez-vous que le G7, il s'est passé où, au Canada, et comment est-ce qu'on appelle les voitures là-bas, char, chariot, ta charrette, Absolument. Qui est-ce qui a surtaxé les bagnoles, les chars Trump, eh oui, il a mis une taxe supplémentaire. Est-ce qu'il a mis un veto Oui, il a mis un veto. Est-ce qu'il a voté pour un truc Oui, il a voté pour un truc. C'est un fiasco, tout le monde dit, que du coup, on est arrivé comme on est parti et il ne s'est rien passé. Trois jours, hein. trois jours ça a duré. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 3 Mais on en revient au 3. Que les jumeaux la maison euh, sa maison aux jumeaux c'est la troisième maison lui personnellement c'est un chiffre 7 hein, g7 donc dans le g7 on résume en réalité le signe non seulement des jumeaux on résume également la maison celui qui mène aussi le bonhomme parce que le « G » veut dire aussi quelque part « le gaillard ». Voilà, le gaillard, le mec qui est là, qui fait un petit peu son truc. Vous comprenez Alors, qui c'est qui fait tout ça Eh ben c'est Trump, tout simplement. Et Trump, donc, étant un gémeau, signe qu'est-ce qu'il a fait Lui, un coup, il a signé, donc, euh, en bas, euh, il a ratifié, euh, il a signé son truc... Et puis, euh, et puis, il a pris l'avion, signe d'air. Et puis, il s'est dit là-haut, « Oh, bon non, pop, pop, ça me plaît pas, je vais faire enlever ma signature. » Regardez un petit peu. Il retire sa signature en plein vol. C'est-à-dire qu'il réaffirme quelque part, mais il ne le sait pas le mec, Je dis, c'est vraiment un, un, un concours de circonstances et tout. Quelque part, vous voyez, c'est assez drôle parce qu'on est comme il euh, y a des marqueurs, on est un petit peu téléguidé en ce moment et il faut remarquer toutes ces choses-là. Je vous l'avais dit, hein, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux parce que ça c'est un exemple hein, de euh, ce qui va se passer. Euh, dans la vie comme ça là, ben, c'est énorme parce que c'est une actualité qui est mondiale, naturellement. Et hein, trop naturellement, on sait que quelque part, il a le cœur malade. Il cavale un peu. Ou il cavale un peu. Je ne sais pas, mais enfin, on sait que c'est un grand charmeur. Sans plus. Hein. C'est pas une question de, de mauvaise langue et tout, c'est juste que le personnage est très haut en couleur et tout. Et moi j'ai envie de décrypter les choses, j'ai pas envie de rentrer, disons, dans une polémique quelconque, ça m'intéresse pas, ça m'amuse tout simplement. Et j'ai envie de m'amuser avec tout ce que je vois là. Et ben les deux petits euh, trucs qu'il a sur les épaules, vous avez vu, c'est une face comme ci, une face comme ça, boum, il fait voler te face. Mais ça c'est un gars, on le voit, mais c'est incroyable, il fait volte-face, il est imprévisible, imprévisible. Et bien voilà mes amis Gémeaux, hein, si vous ne euh, saviez pas qu'il y avait en ce moment un Gémeaux euh, mondialement connu, et bien vous le savez, vous savez disons à quel point les Gémeaux peuvent être complètement détaché du lobby, de ce que les gens peuvent dire, euh, planifier pour vous. Et ils s'en ils fichent quelque part, ils sont très libres par rapport à ça. Voilà, et ça c'était vraiment un sacré clin d'œil pour les Gémeaux. Alors, euh, bon, chacun à sa mesure, bah, soyez libres les Gémeaux, hein, soyez libres. Et quelque part, il, ce gars avec ses, ses, ses idées, il arrive à ses c'est fou, c'est fou ça Allez, ciao, ciao les géants, ciao, ciao et à bientôt.